Bonjour à tous, donc je poursuis euh, le, mon commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale en parlant des lois providentielles du royaume, donc autrement dit euh, de la constitution en fait euh, du royaume de France. On peut aussi y rajouter le décalogue et les béatitudes comme je le disais dans, dans l'introduction. Donc tout d'abord je vais parler des règles de la dévolution de la couronne euh, avant de parler de, de l'ordre euh, du sacre du roi de France. Alors les règles de la dévolution de la couronne, c'est d'abord l'hérédité. Il faut une monarchie héréditaire. Le fils du roi succède à son père. Euh, hérédité par primogéniture, c'est-à-dire que le plus âgé des fils du roi devient roi. Une, une, donc une monarchie héréditaire de primogéniture mâle, c'est à dire que les filles sont écartées de la succession, ça c'est parce que euh, ça vient surtout de, du fait que euh, dans l'ancien régime les les fa les femmes en fait euh, apportaient en dot euh, leur euh, leur territoire euh, pendant le mariage. Donc c'est pour éviter que la France se disloque euh, lors d'un mariage en fait. C'est pour éviter euh, cette forte contrainte que cette loi de, de la masculinité a été euh, établie. Euh, Coller. Collé... Collatéralité masculine, donc en cas d'absence d'héritier mâle, la couronne revient au plus proche parent du, du mâle du roi. L'indisponibilité de la couronne, le roi ne peut ni désigner son successeur, ni renoncer à la couronne ou abdiquer. La couronne n'est pas la propriété du monarque, celui-ci exerce un service. Alors effectivement, euh, le roi ne peut pas, euh, ne peut pas euh, disloquer son, son royaume en fait. Euh, le roi n'est pas propriétaire de, du terrain euh, du royaume de France et effectivement euh, le roi est lieutenant du Christ c'est à dire qu'il exerce un service avec Dieu premier servi et euh, il est empereur en son royaume il est, il est maître en son royaume bien évidemment il est quand même soumis à l'église pour les questions de la foi et des mœurs et donc soumis euh, en quelque sorte euh, à l'évêque de Rome, au pape. Mais sur toutes les questions temporelles, il est totalement maître. Euh, et bien évidemment, il doit soutenir l'église catholique. Euh, car euh, le roi de France est fils aîné de, de l'église, qui est elle-même France fi fille aînée de l'église. Euh, et donc la, la France a une vocation toute particulière vis-à-vis -vis de l'Église qui est sa défense et son... Et bien évidemment la France doit être, euh, en tant que fille aînée de l'Église, doit être exemplaire aux yeux des autres nations et euh, son droit interne doit être conforme au décalogue et, son... et, et l'esprit des lois doit être conforme aux béatitudes. Euh, voilà, ensuite, euh, autre, euh, autre loi euh, fondamentale du royaume, la continuité de la couronne, ou instantanéité de la couronne. Dès que le roi meurt, son successeur est aussi roi. Effectivement, c'est euh, le roi est mort, vive le roi. La catholicité, le roi doit être catholique. On a vu le problème que ça a pu poser avec, euh, avec le sacre d'Henri IV. Par ailleurs, le, le roi doit être de nationalité française. Ensuite, je passe à, à l'ordre du sacre. Donc, euh, j'ai mis ça pour éviter tout un, toute carabistouille, euh, euh, toute carabistouille <rire> le moment venu, car il faut que le roi soit sacré conformément à la tradition, avec la Sainte Ampoule, avec le crème de la Sainte Ampoule, qui se trouve à Reims à l'heure actuelle. On a, on, a pu en, on a pu sauver une partie de ce crème... Euh, de la furie révolutionnaire. Alors le serment du roi, donc euh, là je, je, je cite pas tout le serment, je, enfin si, si je cite tout le serment, euh, pardon. Alors euh, je promets au nom de Jésus-Christ, au peuple chrétien, à moi sujet, ces choses. Premièrement, que tout le peuple chrétien gardera l'Église de Dieu en tout temps la vraie paix, par notre avis. Donc effectivement, le, le roi doit garder l'ordre et la paix du, du royaume. Euh, deuxièmement, que je défendrai toute rapine et iniquité en tout degré, donc effectivement le roi est garant de la justice, donc c'est aussi l'ordre et la paix du royaume, euh, et effectivement c'est conformément au catéchisme, hein, conformément euh, aux au, au volontés de Dieu. Troisièmement, « Qu'en tout jugement, je commanderai équité et miséricorde, afin que Dieu clément et miséricordieux m'octroie, et à vous sa miséricorde. » Donc là aussi, c'est équité, euh, bonté. Item, « Qu'en bonne foi, je travaillerai selon mon pouvoir à mettre hors de ma terre et juridiction à moi commise tous les hérétiques déclarés par l'Église. » Alors là, effectivement, c'est important. Euh, « Le roi, en tant que lieutenant du Christ, est garant de l'intégrité catholique du royaume. » Alors, euh, on est, enfin, bon, au début du XVIe siècle, il y a eu la, la, la réforme protestante qui a qui a dis, qui a brisé l'unité du royaume. Euh, on, a, on a tenté de, de juguler cette cette crise, mais hum, malheureusement, de, de fil en aiguille, euh, les protestants ont, ont eu euh, droit de cité. Et depuis la Révolution française en fait euh, toutes les religions ont obtenu le droit de cité. Et à l'heure actuelle euh, sur, surtout euh, après la loi de 1905 sur la sur la séparation des églises et de l'État, eh bien euh, toutes les religions sont considérées par l'État comme euh, équivalentes en fait. Ce qui est une hérésie, ce qui est un blasphème, euh, la religion Catholique doit être la religion de l'État de France, comme ça a été euh, depuis le baptême de Clovis jusqu'à la Révolution française. Et euh, effectivement, donc la, la, la, la, la, toute la, toutes les institutions doit être, doivent être inspirées par la religion catholique. Euh, donc aussi l'éducation euh, des enfants. Alors, après, tout dépend vis-à-vis des autres religions, euh, c'est-à-dire des hérésies en fait, ce sont des hérésies. Tout le, le protestantisme est une hérésie, l'islam is, est une hérésie. Euh, je ne parle pas des autres, euh, autres euh, soi-disant religions orientales qui sont plus des philosophies d'ailleurs. Euh, mais en fait, bon, il faut bien évidemment éviter toute guerre civile toute euh, brisure toute cassure de la société donc ça dépend de comment on, on, le roi très chrétien trouvera le royaume de France après les tribulations euh, quelle, est la part, quelle, est, quelle est la part de, de, de, de chacun des, des, des hérétiques dans le royaume de France mais dans l'idéal il, euh, il, il ne faut pas tolérer les, les hérésies mais on peut les tolérer seulement s'ils constituent une, une forte minorité quand même. On verra comment ça se passera. Donc le serment, la bénédiction sur le glaive, la préparation du Saint-Crème, les litanies, l'onction du roi, les bénédictions des gants, de l'anneau et du sceptre, le couronnement, la bénédiction de l'étendard, il, il ne faut pas oublier aussi la reine de France, l'onction de la reine, ce n'est pas le sacre de la reine, mais c'est l'onction de la reine, et le couronnement de la reine. Alors, euh, alors je vous mettrai en, en lien, euh, en bas de cette vidéo, euh, cet article sur le blog euh, La Charte de Fontevraud, qui est quand même un, un, un bon site euh, royaliste, et donc qui, qui, qui donne un peu plus de détails sur, les, sur ces fameuses lois fondamentales du royaume de France, constitution de, de l'ancienne France. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.